Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter la formule gagnante euh, avec donc Juliette. Bonjour et moi je suis Delphine, donc on est toutes les deux conseillères euh, en formation chez FortProf. Alors pour la formule gagnante, donc euh, comme vous le savez sûrement c'est notre formule phare, euh, la plus plébiscitée par nos, nos stagiaires. Et euh, cette année, on vous permet de la commencer dès maintenant, donc de manière anticipée. C'est la formule anticipée, du coup. Et cela vous permet de euh, commencer à travailler les notions pour être euh, plus à l'aise dès le début des cours. Alors, que comprend la formule gagnante Vous avez pour commencer euh, les remises à niveau avec des ressources. Vous avez également des cours en direct la préparation à l'épreuve d'application et des entraînements en conditions de concours. Donc, On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Juliette sur les remises à niveau. Alors effectivement, la remise à niveau, euh, c'est un module de remise à niveau intensif en mathématiques et en français. Il va vous permettre de revoir les notions euh, demandées au programme. Donc ce sera euh, des cours à l'écrit, des exercices, des corrigés et des fiches synthétiques bien évidemment que vous pourrez télécharger et imprimer. Mais pas que, on va également vous apporter une remise à niveau sur les preuves écrites d'application et vous allez pouvoir travailler donc les connaissances disciplinaires dans le domaine choisi. Vous aurez également des ressources qui seront mises à votre disposition petit à petit progressivement sur votre espace de travail sous forme de vidéos détaillées ou de modules euh, qui vont vous permettre de travailler sur la psychologie de l'enfant. Vous allez pouvoir aussi avoir des modules qui vont vous tra faire travailler euh, la euh, séquence pédagogique et également euh, des modules qui vont vous permettre de développer votre culture littéraire en travaillant sur les courants littéraires. Donc ça c'est pour vous préparer petit à petit progressivement. Et ensuite, durant l'été, vous aurez la possibilité de vous exercer de façon ludique en mathématiques et en français avec donc les cahiers de vacances. Il s'agit d'avoir un exercice en mathématiques et en français une fois par semaine avec le corrigé la semaine qui suit. Et également vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à notre forum d'été qu'on organise tous les ans où les candidats peuvent travailler sur euh, les sur les programmes. Euh, au travers de cartes mentales. Ouais. et après à partir du mois d'octobre euh, vous allez pouvoir commencer les cours en direct donc on a plusieurs formats. Exactement donc plusieurs formats donc on, vous avez la possibilité si vous le souhaitez d'être en école euh, de samedi par mois de 9h à midi de 14h à 17h nous avons 83 centres euh, écoles Fort prof répartis en France et dans les dom tom ou alors vous pouvez choisir d'être en web cours en direct de chez vous deux samedis par mois, journée complète, ou deux soirs par semaine, les lundis-mercredis ou les mardis-jeudis de 20h30 à 22h30. Voilà, et comment ça se passe du coup pendant les cours Alors, euh, au niveau des cours, euh, vous êtes en petit groupe et vous, vous allez évoluer toute l'année avec votre classe. Que vous soyez en école ou en webcours, la méthode est la même. Vous allez travailler le même nombre de sujets, vous intervenez de la même façon. La seule chose qui change, c'est le support, puisque vous êtes en direct, mais euh, vous aurez euh, un taux de réussite équivalent. Vous allez vous préparer toute l'année sur des sujets type concours. Il y a plus de 50 sujets pour vous préparer. Vous les préparez en amont avec les supports et les ressources qu'on vous apporte et vous allez les présenter à l'oral lors des regroupements. Chacun passe à l'oral, chacun présente une partie de sujets il y a un échange, une interaction, vous posez vos questions, vous avez un retour immédiat en direct, et vous avez ensuite le professeur qui apporte le corrigé des sujets, il revient bien évidemment sur les notions fondamentales, et il apporte sa solution en didactique. Ce qui est important, c'est que vous êtes préparé sur des sujets type concours qui sont inédits chez Fort Prof et qui sont actuels, c'est-à-dire qui répondent aux exigences du concours, et le fait d'être préparé toute l'année sur des sujets type concours, ben, ça vous permet d'abord d'abord d'aborder la, la quasi totalité des thèmes mmh. du concours, mais aussi euh, ça va vous permettre d'être capable le jour J de tra de traiter n'importe quel type de sujet. Donc ça c'est très important. Et vous êtes bien évidemment encadré, préparé, entraîné toute l'année par des professeurs qui sont issus de l'Éducation nationale, conseillers pédagogiques et qui ont été aussi jury correcteur du concours. Donc ils sont là pour vous apporter la double expertise celle du concours mais également celle du métier chez FortProp vous ressortez avec une posture enseignante ça c'est important voilà et du coup après les cours en direct vous aurez donc la préparation à l'épreuve d'application qui n'est pas travaillée dans ces cours en direct ça se fait toujours à part dans ce pour cela vous aurez donc accès aux remises à niveau dont on a parlé hein, sur le domaine que vous avez choisi vous avez également des vidéos méthodologiques pour vous, vous expliquer ce qu'on attend de vous ce jour-là, pour vous donner des conseils sur cette préparation. Et ensuite, pour vous entraîner, vous aurez deux sujets de type concours. Euh, donc, un est prévu en décembre et l'autre en février. À côté de ça, vous allez avoir des entraînements en conditions de concours. Donc, d'abord, pour les écrits en français et mathématiques, vous aurez deux sessions d'entraînement. La première est prévue en janvier et se fera de chez vous. La deuxième est prévue en février en école. À chaque fois, vous aurez un sujet de français et un sujet de mathématiques. Donc on a également les deux sujets pour l'épreuve d'application. Et pour chaque sujet, vous allez recevoir du coup un corrigé type, votre copie corrigée et annotée, et un commentaire vocal de 8 à 10 minutes pour vous donner des conseils. Vos professeurs seront aussi joignables par téléphone et par mail pour répondre aux questions qui vous resteraient. Après, on va vous entraîner également aux oraux avec des mises en situation d'oral par Skype que vous ferez après les écrits et vous en aurez une de chaque. Donc, leçon français, leçon de mathématiques, EPS et CSE. Pour chaque mise en situation d'oral, vous ferez comme le jour du concours, un exposé, un entretien avec le jury professeur du coup et vous aurez un débriefing de la part du professeur pour vous donner bah, du coup, tous les points positifs et les points améliorés pour le jour J. Et ensuite, donc à côté de tout ça, vous avez accès à votre extranet. Euh, sur l'extranet, vous allez avoir un espace forum sur lequel vous pouvez échanger avec des stagiaires qui suivent la même préparation que vous. Euh, vous avez aussi des professeurs qui vont vous répondre si vous posez une question. Vous avez un espace ressources pour récupérer donc, toutes les ressources pédagogiques dont a parlé Juliette. Euh, vos sujets également, les sujets à travailler. Vous aurez un espace avec tous vos contacts Prof, donc le responsable de formation, vos professeurs, euh, éventuellement les personnes qui vous suivent pour la prise en charge. Et vous allez pouvoir récupérer bah, vos notes euh, et tout ce qui a trait à votre inscription. Donc vous aurez tout ce suivi. Et c'est aussi sur cet espace-là que vous allez retrouver une convention de stage et votre carte étudiante. Et enfin, pour finir, donc pour vous accompagner, puisque vous n'êtes jamais seul, vous avez également euh, ce qu'on appelle le Fort-Prof-News. Donc, c'est un rendez-vous mensuel qui vous donnera en quelque sorte votre feuille de route pour le mois à venir. Donc, c'est vraiment pour vous accompagner sur les priorités euh, dans votre préparation. Voilà, donc la formule anticipée gagnante, c'est la formule la plus complète qui va vous préparer et vous entraîner sur toutes les disciplines, à l'écrit comme à l'oral, de A à Z, euh, avec un encadrement complet et la possibilité, euh, enfin plus qu'une possibilité chez Fort Prof. avec cette formule-là, vous allez vraiment être acteur de votre, ou actrice de votre préparation et de votre réussite. Voilà, donc le tarif c'est 2600 euros et euh, comme vous avez peut-être vu sur notre site, on propose aussi cette année une nouvelle formule, c'est la FORPROF CONNECT. Donc elle a été pensée pour les personnes qui euh, ne sont pas forcément disponibles le samedi ou le soir ou qui ne se pas bloquer euh, des créneaux précis, qui n'ont pas non plus trop envie d'exposer euh, leur travail ou qui ne connaissent pas leur emploi du temps, hein, tout simplement. Donc c'est une formule qui est assez proche de la gagnante, mais avec quelques différences euh, que tu vas nous expliquer Juliette. Oui, Alors la première différence, c'est qu'à l'inverse, hein, au lieu d'être sur des cours en direct, vous allez être sur des cours enregistrés. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aurez un samedi sur deux la possibilité d'assister à ces cours en ligne, avec donc les sujets que vous aurez préparés en amont, la correction euh, que le professeur apportera en direct, plus il reviendra sur les notions hein, fondamentales. Euh, mais vous n'aurez pas la possibilité de poser vos questions en direct et d'interagir. Par contre, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur un forum dédié. Voilà. voilà. Après, il y a une autre différence en ce qui concerne les entraînements en conditions de concours. C'est-à-dire que pour les écrits, tout se fera de chez vous. Donc vous aurez toujours deux sessions, une en janvier, une en février pour le français et les mathématiques. Et vous aurez toujours euh, les deux sujets pour les prêts d'application, donc un en décembre, un en février. Le calendrier ne change pas euh, et les retours des professeurs sont, sont identiques, hein, euh, toujours avec le commentaire vocal pour vous donner des conseils. Pour l'oral, vous aurez deux mises en situation d'oral euh, de chaque, donc toujours par Skype c'est-à-dire deux en leçon de français, deux en leçon de mathématiques, deux en EPS et deux en CSE. Euh, pour le reste, bah, pas de changement. Euh, vous aurez toujours euh, la préparation et l'épreuve d'application, l'accès aux ressources et aux remises à niveau. Donc, cette formule se fait complètement à distance, hein, la ForeProf Connect. et pour le tarif, c'est euh, 2100 euros. Et pour terminer, une petite précision, ces deux formules, sont disponibles pour euh, un financement par CPF ou, euh, ou les, tous les autres financements qui existent chez prof Voilà, merci beaucoup merci à pour vous. votre attention et à, et bientôt. Et à très bientôt.